Bokrch à la chasse. Deuxième partie. À pas de loup, notre chasseur s'approche. Tiens, tiens, que se passe-t-il chaque fois que j'avance un peu le lièvre saute plus haut? Ah, tu te moques de moi? Eh bien, prends cela. Et Boucher s'arrête, et Paul vise et tire. « Ça y est, il est mort » crie-t-il, « touché !»« Et du premier coup, je le raconterai à tout le monde. On verra si je ne suis pas un grand chasseur, » il dit à Toupil. » Là-bas, mon bon chien, là-bas. Apporte, apporte. En trois grands sauts, Topil arrive au pied de l'olivier. Il flaire le, le, le lièvre plusieurs fois, puis il revient sans rien. La tête basse, la queue entre les jambes. Allons, Topil, rapporte, rapporte. Tant pis, je vis y aller moi-même.